Salut tout le monde, je prends quelques secondes pour vous annoncer le début d'un tout nouveau podcast, un balado intitulé « Question de croire ». Ça commence le mercredi 5 octobre. Les épisodes seront disponibles sur toutes les grandes plateformes et la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Avec la pasteur Joanne Charas-Sancho de l'Église réformée zurichoise de langue française, nous allons explorer, aux deux semaines, des questions que des gens comme vous se posent régulièrement. Alors, abonnez-vous à « Questions de croire », partagez la bonne nouvelle avec vos amis, mettez dans vos agendas le mercredi 5 octobre. À très bientôt. Bye bye! 5 octobre.